Salut tout le monde, on se retrouve pour euh, un nouvel épisode sur héros et généraux. Et comme vous pouvez le voir, je suis en tankiste. Première partie de la journée en tankiste. Euh, J'ai toujours un blindé pas top, mais bon, faut bien qu'on essaye quand même. Je débloquerai des meilleurs euh, en jouant avec. Oh, il y a moyen d'être vachement ébloui. On dirait qu'il est en feu. C'est impressionnant. Hein. <rire> du coup, je regarde plus où je conduis. C'est nickel. Euh, donc, je voulais passer sur la ligne. E moi. J'ai fait une capture d'écran. Je peut-être en. Voilà. Hop. On voit rien du tout. Je l'utiliserai peut-être en miniature. Enfin, quoi qu'on voit rien, donc je sais pas si c'est une Je sais pas pourquoi j'ai des petits coups de... de remise au bon endroit, je sais pas comment dire. Là, c'est le jeu qui arrive un peu après moi. Alors que je j'ai, paraît-il, aucun lag. Est-ce qu'on les attend Moi, je dis pourquoi pas, hein. Ouais, ça suit avec du retard. Oh, c'est relou quand ça fait ça. Je sais pas à quoi c'est dû. mais Le truc, c'est que si je traverse le pont... Bon, peut-être qu'on peut dire qu'on peut risquer un blindé de côté du pont. Et voilà. Si je traverse le il y pont, il va y avoir des fantassins anti-tank à proximité, des trucs comme ça. Mais... Si les joueurs considèrent que tout est bien, on peut y aller. C'est à dire que j'aurai des alliés sur place. D'ailleurs, il y a un véhicule ennemi. Dans le coin. Heureusement qu'on traverse tous les petits arbres en malindé parce que sinon ce serait une vraie galère. Bon, ce serait peut-être plus réaliste, quoique. D'accord, ça, c'est des véhicules qui ont été visiblement abandonnés. Autrement dit, à proximité, il y a des fantassins adverses, en théorie. Il y avait un moment où ils ont abandonné leur véhicule. Je vois pas grand-chose d'ici, à part lui. D'ailleurs, il a réussi à me toucher. Qu'un mot à dire, déjà, ça, ça devrait leur compliquer un peu la tâche pour me tirer dessus. Ok lui il est mort bon, J'ai du soutien heureusement Enfin heureusement Je passe ça heureusement mais Je sais pas qui se dit exactement Tiens on va aller narguer le blindé Je sais pas comment c'est possible de se dire ça Il y en a qui s'approche par là Ils viennent se cacher On va surveiller comme ça En théorie ils peuvent facilement me contourner hein, Mais ça me tire dessus je sais pas d'où Mais ça fait mal On va avancer très mal peut-être lui ah, je crois que j'ai vu un euh qui se ramène Hop hop hop Non non non non hum. Nickel euh, Je sais pas exactement où je suis sur la carte On va s'écarter encore On va pas prendre le risque de se faire euh... Monté par je ne sais quoi. Je pense qu'ici on a bonne distance. Ah, Ah mince. Ah c'est triste En j'avais personne pour m'aider ah, Bon on va rester de notre côté de la rivière je pense Je me suis fait voler un blindé J'aurais pu rester dedans ici jusqu'à la mort mais Je me disais qu'il y avait peu de chances qu'un fantassin vienne jusqu'ici C'est vrai que le nombre de fantassins déterminés à battre un tank est souvent très très important Je pouvais pas spawn dans mon blindé j'imagine non, ce serait trop abusé. Ça m'étonnerait en tout cas. Est-ce que ça passe là Ouais, ça passe. Presque large. Oh là là. Ces trucs anti-blindés, ils sont efficaces. C'est une question de point de vue, mais moi je trouve qu'ils sont quand même costauds à passer. Ils ont pas de blindé eux, donc euh, je ne serais utile que contre l'infanterie. J'aurais pu prendre mon blindé de premier, qui n'est utile que contre l'infanterie aussi. En vrai, j'ai envie de retenter une traversée du pont. Je sais pas si ça va le faire par contre Non je pense que je passe pas là On va juste se mettre là bas Un tir près de moi mais je sais pas où Bon moi bah je suis plutôt calme hein, la vie de blindé Oh c'est fou parce que c'est difficile de le toucher Comme il est tout petit Et voilà. Ah, je viens de me détruire. Ah, je sais exactement ce que c'est. Comme arme. C'est terrible. Et je sais pas où il est le mec qui m'a tiré dessus. Je crois qu'ils ont plutôt bien compris qu'il fallait pas sortir des buissons. Oh j'ai du soutien. Moi dans la J'ai plus de, de petites balles. Ah, ça c'est cool les fantassins, je sais pas qui c'est mais. Ça tire par là, je le vois pas. Et là. que j'ai été vif. Je crois qu'il a tué mon allié et comme il m'a cassé la culasse du canon, plus qu'à réparer moi-même. Comme il a tué mon, mon réparateur, euh, j'ai eu le temps de l'entendre et tout. Et je m'en suis sorti. On a fait 18 kills quand même. Il n'y a pas de bot. J'ai lancé une bataille de guerre, moi. Non. Je ne suis pas fou à ce point. Ça se trouve ici. Ce qui expliquerait le grand déséquilibre des ressources. Coup, Donc je me suis fait piquer un blindé en guerre. Oh la honte. D'ailleurs, ça aurait pu me réarriver. Euh, je vais aller prendre le pont. Puisqu'ils ont pris le point 3. Ils sont nombreux dessus et tout. Donc, le pont est large et facile à traverser et facilement dégagé sans bombe. Ce qui n'est pas le cas de tout le reste. Donc, on va éviter de prendre des risques inutiles. mes armes se réapprivo euh, réapprivoisent se réapprovisionnent plutôt <rire> apprivoiser c'est pas exactement la même chose que approvisionner même si ça ressemble alors il y a un blindé en face allié ça si se trouve je peux l'aider ça si se trouve je peux pas Il a pas l'air d'avoir de soucis. C'est vrai que c'est chouette quand on est en blindé d'être dans la plaine. Ah bah j'ai pas de petite munition moi pour l'instant, c'est vrai. C'est pas grave. Il a bougé, non C'est un autre qui passe. On va vérifier de ce côté-là. Ah, ça a tiré. Je le vois pas. Il est là, d'accord Voilà Merci à lui d'avoir euh, poussé le fantassin à se mettre devant moi Et il s'est mis devant mon canon Comme le plus malin des, des hommes Et il est mort Bon ça véhicule réparais c'est pas fini oui mais... On est plein plein plein en blindé Ah c'est bon je m'en sors Merci pour ton aide hein mais. Avec l'ensemble des blindés Comme ça on pourra se soutenir facilement les uns les autres Et puis avec les fantassins aussi Les fantassins ils pourront éliminer C'est un allié oui il n'y a que des blindés alliés Et plutôt de là bas hop là vous l'inquiétez plus les eu on touche je vachement loin d'ici par contre je vois pas grand chose avec les buissons donc on va se trouver un nouvel un nouvel emplacement ou pas il <rire> n'y a pas tellement mieux en fait sauf si je vais là-bas après je serai dans les puissons ou dans je sais pas quoi non on va continuer comme ça j'ai beaucoup de mal à tirer suffisamment loin moi trop loin peut-être que je tire trop loin en fait. ah non structure de base voilà. comme ça ça m'entraîne euh, il faut qu'on se répare non Et puis après on ira peut-être donner un coup de main à Garzeus Sauf s'il s'en va Ah il y a des fantassins adverses Il juste qu'il m'écrabouille pas J'ai peur de venir me faire tuer par un fantassin. Ouais, c'est ce qui va arriver sûrement. On va monter dans notre blindé vite. Voilà. Ah, je passe pas. Allez, dis-moi que ça passe. Ah ouais, mais vous êtes en train de perdre. Hein. Contourne, mais il fait 0 dégâts. donc. Et c'est gagné. Bon, J'aurais utilisé deux blindés pour soutenir mon équipe. Euh, je pense que c'est tout à fait raisonnable. Grâce à l'aide de ce fantassin anonyme qui m'a réparé et puis qui est mort pendant qu'un adversaire venait avec un bazooka, je l'en remercie.